Bonjour Alors aujourd'hui on va regarder euh, comment donner des privilèges à un utilisateur euh, distant donc, euh, de notre serveur euh, MariaDB ou euh, MySQL. Alors notre serveur il, est, euh, il a pour adresse IP euh, euh, euh, 188.0.46. Sur ce serveur il y a une base de données qui s'appelle MaBank. Notre utilisateur distant donc euh, qui est, existe déjà c'est Tania. Elle a le droit de se connecter à notre serveur depuis euh, l'adresse IP.19. Alors nous, ce qu'on va regarder, c'est comment lui donner des privilèges, c'est-à-dire comment lui donner certains droits sur la base de données ma banque. Et puis on va lui donner d'ailleurs tous les droits, c'est-à-dire qu'elle aura le droit de consulter le contenu de cette banque, également de rechercher des infos avec un SELECT, d'ajouter des données avec un INSERT, de supprimer des données avec un DELETE, etc., etc. Donc dans un premier temps, ce qu'on va regarder, c'est sur le serveur, comment on peut lister les comptes, vérifier que le compte de Tania existe déjà. Après, on va regarder les privilèges de, de Tania. On va lui donner les privilèges sur la banque, vérifier au final que tout ça s'est bien euh, déroulé. Allez, c'est parti. Donc là, on va sur le serveur euh, de la base de données. Donc sur ce serveur, il va falloir se connecter donc avec un... Un compte qui peut, qui permet de donner les droits, les privilèges un, un compte route quoi, ou administrateur. Donc, moi, j'ai mon compte qui s'appelle Superwoman. Disconnect. Alors, la première chose, on va commencer par lister les utilisateurs, donc pour vérifier, euh, pour vérifier que le compte Tania existe déjà. On fait un petit check pour commencer. Donc, voilà MySQL... SQL.user et après on va se limiter à, aux utilisateurs qui peuvent se connecter depuis l'autre donc 168.0.19 voilà, donc je fais ça donc on voilà, Tania existe déjà. Alors après on va regarder les droits que Tania a déjà donc c'est une autre commande qui s'appelle grants for et là il faut remettre, donc Tania At, donc on, voilà donc donc Tania a déjà des droits, hein, rien que le fait de, de créer un utilisateur, bah, qu'est-ce que ça lui donne Ça lui donne le droit qu'on appelle usage, donc ça lui droit, donne le droit de se connecter à la base de données. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter un droit, un privilège qui permet de tout faire sur euh, la base de données. Alors ce privilège là, donc, pour lui donner... On va faire grant, all, c'est tous les privilèges. Alors, on donne les, tous les privilèges sur quoi Sur une base de données qui s'appelle ma banque. Et point étoile. Donc ça, ça signifie sur toutes les tables qui sont dans ma banque. Et il faut qu'on dise à qui on accorde ces droits. Donc tout. Et euh, on remet le, le nom du compte. Alors le nom du compte, il hein, faut toujours euh, un compte en, en MySQL. Hein. C'est un login plus une adresse IP ou un ensemble d'adresses IP. Donc pour nous, c'est une adresse IP précise. Donc, voilà, donc on dit qu'on donne tous les droits sur toutes les tables de la base de données Mabank à Tania. On va regarder, regarder à nouveau les droits qui ont été donnés, hein, donc un show grants. Donc là, on retrouve bien le droit usage et on a le all privilege sur Mabank. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se connecter euh, depuis la machine 19, sur le serveur avec le compte de Tania. On va aller vérifier que tout est OK. Alors nous y voici. Donc, je vais essayer de me connecter avec le compte de Tania. Donc, mysql-u. Donc, mon user, c'est Tania. Euh, on va donner le password. Et il faut que je précise l'autre, le serveur de base de données, où il est. Donc, mon serveur de base de données, il est en 46. Donc, je me connecte. Je rentre le mot de passe. Je suis connecté. Donc, Normalement, euh, donc si tout se passe bien, je devrais pouvoir voir ma banque. Alors on va, base de données ma banque. Donc on va regarder la liste des bases de données auxquelles j'ai accès en tant que Tania. J'ai mes trois bases, dont la base de données ma banque. Donc après, bah là, après, je peux utiliser cette base, hein. je peux faire un use. Et par exemple, regarder la liste des tables qui sont dans ma banque. Donc là j'ai deux tables, j'ai des clients et des mouvements. Donc arrivé à ce stade, donc, je suis euh, quand même assez content hein, parce que euh, bah, mon utilisateur distant, Tania, peut se connecter à mon serveur de données, peut accéder à ma base de données, ma banque, et euh, faire euh, donc, différentes opérations sur, euh, sur cette base de données. Donc comme on a rempli la mission du jour, bah, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.